Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Voilà. Hier, on avait parlé de la saisie de drogue hier au port. On a vu les super fans défenseurs du CNRB s'attaquer. Oh Damaro, tu exagères. On vous avait dit une saisie importante. C'est incroyable, hein? Partager. On parle d'un tonne et cinq cent soixante-douze kilogrammes. De, de cocaïne. Je dis chapeau à la marine guinéenne. Parce que, je vous ai toujours dit, l'armée guinéenne n'a rien à voir dans l'affaire des drogues. Ce sont des officiers complices qui sont en train de mettre le pays à genoux, qui sont en train de salir l'image de notre pays. Parce que hier, on avait parlé, il y a d'autres qui ont dit, oh non, c'est pas vrai, c'est Poisson d'Avril. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas de poisson d'avril sur le général. Je n'ai pas le temps de faire poisson d'avril. Voilà. Je n'ai pas le temps de faire poisson d'avril. Ce qui se passe dans notre pays, c'est ce qu'on vous a dit. Les raisons du coup d'État, les narcos et leurs complices, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Et aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Le pays est pris en otage par des bandits. Le bateau qui a été saisi hier, quatre Léonais, trois Ghanéens et trois Guinéens. Depuis hier, comme ils ont fait avec les trois tonnes, depuis hier, ils ont fait des montées descendes. Et le patron même, le patron même des narcos, je te rappelle, la je directe. direct, je te rappelle. Donc, le patron même, Idi Amin, le boss, parce qu'il y a longtemps, il est de la gendarmerie, c'est pas, pas aujourd'hui le, le chef de... il est le ministre de... de le ministre de la défense aujourd'hui, que les gens vont croire que c'est un militaire. Non, Idi Amin, c'est un gendarme. Voilà. Donc, il connaît. Il connaît les narcos. Et je vous ai dit... Comment il a connu Mamadi Doumbouya C'est dans le même réseau de narco. Ce qui fait que Amara et là il m'a dit, ils sont, ils sont devenus des amis, c'est dans le même réseau de narco. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont des promotionnaires, ils ont grandi ensemble. À... Non, c'est parce qu'ils sont dans le même réseau de narco. C'est pourquoi vous les voyez aujourd'hui. Ils étaient tous dans le cercle. Comme ils ont compris qu'ils allaient tomber, c'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est pourquoi on vous dit chaque fois, les vraies raisons du coup d'État, c'est ça. Se ce maintenir maintenant, les Français vont essayer de les accompagner. Mais l'une des raisons d'abord, ce sont des officiers narcos qui ont décidé de renverser le pouvoir du président Fakonde. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Si ça avait quelque chose avec la démocratie, où sont les Kundounos Où sont les Sidias Les le Donc, quand on vous parle souvent, vous ne comprenez pas les choses. Likez. Je ne vois pas de cœur. Je vais voir le cœur. Donc, oh, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Un 1,572 kg. Saisir. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable pour notre pays. Incroyable. Chaque jour, on parle de ça ici. Chaque jour. Les médias, les gens ont peur de parler. Tu fais pas attention, ils vont t'éliminer. Parce que les narcos... Tu joues avec leurs marchandises, tu joues avec leur vie. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Les gens n'osent pas. Souvent, il ne faut même pas en vouloir ces journalistes. Parce que ces Sud-Américains, ils sont en Guinée là-bas. Ils peuvent t'éliminer à la minute. C'est un grand réseau. Même nous, nos vies ici. Même nos vies ici Est en danger à cause de tout ça. Ils ont l'argent. Ils peuvent payer n'importe qui. C'est un grand réseau. Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Vous avez vu le président de Moïse de l'Haïti C'est comme ça, ils l'ont éliminé. C'est-à-dire, quand tu mènes une lutte contre ces gens-là, paf, c'est fini. Ils essaient de t'éliminer à la minute. Donc, euh, Idi Amin, qui fait croire aux gens que le pays est commandé par des hommes responsables. Idi Amin, tout le monde peut parler dans l'armée, jean la, la police. Hein? Mais pas toi. Il n'y a pas plus, plus irresponsable que toi, Idiamine. Tu n'as été que. Tu n'as été que un rusé. Tromper les gens. Depuis le temps de Lansana Conté. Père son âme. Toi, tout ce qui est louche, tu es dedans. L'attaque contre le domicile du président Fakonde, tu es derrière tout. Tu avais cité Bachir, c'est toi qui étais le chef d'enquête. Bachir, c'est toi qui as recommandé encore Bachir. Dans l'affaire de l'attaque, tu avais dit le nom de Bachir. C'est toi seul qui sais. L'opposition, les gens parlaient de coup d'état. De, de coup oui, d'attaque contre le président Fakonde. Tu as monté ce projet de coup d'état. Toi, attaque du domicile du président Fakonde pour arrêter, pour détruire l'armée guinéenne. Les gens les gens de Général Sekouba, comme les Noutiam, les dégols, vous avez détruit ces gens-là. Idi Amin, l'attaque encore à Kindia, où on voit Mamadou Doumbouya tirer les corps dans les pick-up. Ça aussi, tu as monté tout ça. Monsieur Condé et ses petits, parce que si ces gens étaient là aujourd'hui, ce coup d'état-là, ça n'allait jamais arriver. Vous avez monté tout ça-là pour enlever ces hommes forts dans l'armée. Parce que tu as tu n'as fait que tromper le présent Alpha Condé. Parce que je vous ai toujours dit, Idi Amin, c'est le rusé. Il fait semblant, comme s'il n'est au courant de rien. Mais il est au courant de tout. Lui-même, il ne parle jamais. Il pousse ses pions. Il pousse toujours ses pions à dire quelque chose face au patron. Maintenant, le patron l'appelle. Il dit, ah, j'ai entendu ça. Quel est ton point de vue Si c'est son idée, il dit, ah, je trouve que c'est une bonne idée. Si ce n'est pas son idée, il dit que ce n'est pas une bonne idée. C'est comme ça, il dit Amin. Il est le rusé. Toi, tu vas venir te flanquer devant les gens pour dire que, que le pays est dirigé par des responsables. Est-ce que l'attaque contre le domicile du président, tu as ta main dedans L'accident de l'avion, de feu que les Fadjalo perd à son âme, tu as ta main dedans L'enquête, tu as, tu as dit quoi au, au Guinée Qu'est-ce que tu as dit comme rapport de l'accident L'avion, qui a dit à Kalefa de monter dedans C'était toi encore. Ce n'était pas le ministre de la Défense à l'époque. Kabele, ce n'était pas le président de la République. C'est toi qui as donné. Qui a donné. Et après ça, tu voulais prendre la place de Kalefa. C'est que le président Alpha Condé n'a pas accepté. Tu ne peux pas prendre un gendarme pour le nommer chef d'état-major de l'armée. Les militaires allaient se révolter. Voici comment ton divorce. Tu as commencé maintenant à t'attaquer au président Alpha Condé bienfaiteur Amin. c'est ça la vérité tout le monde est au courant de ça c'est comme ça vous avez décapité les militaires enlevé les bonnes personnes dans l'armée toi tu vas venir te flanquer devant nous que dire que le pays est dirigé par les bonnes personnes quelles bonnes personnes hein? à l'époque c'est vous encore qui était là à mentir oui il y a eu une menace tant, tant, tant d'attaques tu étais directeur de cabinet à la défense vous aviez un amouris vous avez toujours menti au président Alpha Condé pour le rendre impopulaire. Idi Amin, toi tu vas nous dire quoi Que toi tu es responsable de quoi Hein Vu tout ce qui se passe aujourd'hui à Kanka, vous vous êtes des responsables. Tout simplement, les jeunes ont brûlé la photo du bandit Mamadou Doumbouya. Ils ont brûlé la photo du bandit Mamadou Doumbouya. Ils sont allés jeter des cailloux dans la cour. Ils ne se sont pas attaqués à des édifices publics. Ils ne se sont pas attaqués au bien. Et en plus, la manifestation de Cancan, j'ai dit que c'est la manifestation la plus civilisée. La nuit, là, on ne dira pas qu'ils ont empêché les travailleurs d'aller au boulot, les commerçants. Non C'était la nuit. Ils n'ont rien gâté. Parce que, oui, ils ont jeté des cailloux dans la cour des Dumbuya. Voici ce qui a motivé cette mobilisation. Mais, parce qu'aujourd'hui, les critiques, ça vient de partout des drones, plus de 50 pick up Au départ, les gens ont dit non, c'est pas vrai. Maintenant, les gens voient les images à la télé, tout. Il faut trouver un argument. l'inquisiteur, pour dire que non, Alias, s'est évadé. Moi, je vous ai dit dès le départ, hey, moi, tout ce qui est dans l'armée, je ne vais pas dire que je, je connais à 100%, mais je vais vous dire, s'il y a quelque chose à 98%, je suis au courant. Peut-être que je ne vais pas tout dire. Ce qui n'est pas nécessaire de dire, je ne vais pas dire cela. Voilà, c'est pourquoi les bandits, ils ont peur. Donc, je vous avais dit, dès le premier jour, quand la nouvelle est venue, il faut regarder les sources. Je vous avais dit, c'est faux. Je sais où est Alia, mais quand je vais dire encore, de la manière dont on avait dit qu'il était à Soronconi, ça va être pareil encore. Ils vont l'enlever. Moi, je vous avais dit, j'ai dit, c'est faux, c'est archi faux. Vous avez vu ceux qui ont donné l'info. Quand j'ai dit, on avait mis... Alia Seul ne peut pas s'évader. Le lendemain encore, ils ont dit non, qu'il y a, y, a, y a plus de nouvelles. Ils ont appris d'autres encore. D'autres choses là-dessus. Ils ont dit qu'il s'est évadé avec huit personnes. Ah ben, c'est des menteurs. Vous savez, parce qu'ils ont eu honte, les critiques. Ils ont honte aujourd'hui. Les gens de Cancan sont révoltés. Que, eh, maman dit, toi, tu peux faire ça. Manifestation, la nuit. Momassa, personne n'a été tué. Ils n'ont pas attaqué la gendarmerie. Rien du tout. Ils ont dit qu'ils veulent le courant. Que non, ils avaient le courant de 18h à 2h du matin. À 2h, que ça c'était bon. Mais vous avez promis vous-même. Les groupes que vous avez envoyés, ces groupes ne marchent pas. Alors, au lieu de rassurer les gens, parce qu'ils ont jeté des cailloux chez, chez, chez le bandit Mamadi Dumbuya. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que j'avais publié sur la page. Je vais vous montrer ces conteneurs. Voilà. Vous avez vu Vous avez vu Ces machines ne marchent pas. Et ça consomme du carburant. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas donner le courant de 18h à 6h du matin. Au lieu de rassurer les gens de Cancan. Et ceux même qui vous ont soutenu les premières heures du coup d'État, les chefs de Catio, les jeunes qui étaient même RPG avant, ce sont eux que vous avez attrapé encore, mettre en prison. Parce que vous êtes des petites personnes. Je vous ai dit, vous, vous n'avez aucune notion de la République. Vous vous comportez comme des bambins. C'est pourquoi moi je n'ai pas de respect pour vous. Vous ne réfléchissez pas avant d'agir. De la manière dont vous n'avez pas réfléchi à faire le coup d'État à votre bienfiteur. Et c'est comme ça que vous pensez que la Guinée, c'est à dire votre pouvoir, c'est la force. Les gens de Kankan sont traumatisés. Il faut trouver un argument pour dire que Alia s'est évadé. Je vous ai dit, c'est faux. Vous avez, même après sa famille, c'est Alia qui va sortir le vendredi. Aucun proche, personne. Je vous ai dit, c'est du tape à l'œil ces gens-là, c'est des menteurs. Le CNRD, il ne faut jamais croire. Et je vous ai dit, la source, moi, je vous avais déjà dit, si Alia s'évade là, vous allez voir ça le résultat aussi. Mais comme ils ont eu honte, il faut dire certaines choses. Le, le, le média qui s'est mis à parler de ça, tu vas nous dire le jour qu'ils ont attrapé Ali encore. Tu vas nous dire ça. C'est-à-dire, vous, vous faites le jeu de ces menteurs là. Vous avez vu les grands médias, personne n'a parlé. Parce que c'est du mensonge. Parce que tu vas dire, tu vas te discréditer. Les gens vont venir demain, ils vont dire, ah Pourtant, tu avais dit ça. Vous savez, moi, chez moi, il n'y a pas ça. Mes ennemis, là, ils vont tout dire. Mais ils ne vont pas dire. Le général a dit quelque chose. Voilà, ce n'est pas ça. Non. Sur ces bandits, là, je vous ai parlé de son voyage ce matin. non Est-ce que c'est la MTG et les autres? Là? Vous allez entendre ça encore. C'est tous ces voyages. Donc, euh, arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de mentir. Vous savez où est lire Moi, Damaro, je sais où est lire vous le savez, Je le sais. Mais quand je vais du public encore, vous allez avoir peur. Parce que il y a des petits de Alia qui sont en fuite, qui ont, qui ont juré qu'ils vont libérer leur patron. Eux, ils le savent. Donc quand on va donner la position encore, ils savent que ces petits-là, c'est des, des jeunes aguerris. Ils peuvent aller encore libérer leur patron. Donc c'est pourquoi chaque fois, quand ils déplacent Alia, ils ont peur que ces enfants-là ne viennent. Mais. C'était par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à Cancan. Les Cancan-Cancan, -can -can, ils sont fâchés. Ils sont dessus de Mamadi. D'autres même, je vous dis, même les téléphones, ils ont retiré les téléphones des gens pour regarder qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone. Il y a des images. C'est-à-dire, ils sont dans la ville, les gens sont traumatisés. Tu ne peux pas prendre d'image. On te voit seulement, tu as suspecté, on te dit, envoie ton téléphone. Ils doivent fouiller ton intimité. Qu'est-ce que vous allez nous dire Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Les gens sont déçus de vous. C'est ça la vérité. Mais arrêtez de mentir. Parce que, moi je vous ai dit, le à Guima, c'est des gens qui n'ont pas honte. Quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui trahit, il n'a pas honte. Quelqu'un qui trahit, il n'a pas honte. Voilà. Idiami n'a pas honte. Amara n'a pas honte. Bala n'a pas honte. Dumbuya n'a pas honte. C'est des gens, c'est des faux types. C'est des faux types ces gens-là. C'est à l'armée guinéenne de vous réveiller. Vraiment, euh, attendez, je vais. on doit féliciter la marine guinéenne. Parce que j'ai toujours dit, le coup d'état, c'est l'instinct de survie des officiers narcos. Notre armée, on a des, des, des bons hommes dedans. Mais face à faire avec ces pourritures, ils vont toujours avoir des difficultés. La marine est en train de faire son travail. Ils ont saisi hein, un tonne euh, euh, 552 kg de cocaïne. Ils les ont remis à qui Le co-ministre le de la Défense, Idi Amin. Lui d'abord qui est dans ce domaine-là il y a longtemps. Dans l'affaire-là il y a longtemps. Qui a en connexion avec tous ces grands narcos il y a longtemps. Amara, pareil. Donc c'est comme si vous êtes en train de vous fatiguer l'armée guinéenne. Tant que ces gens-là sont là, il n'y a rien. Est-ce que les trois tonnes là, il y a eu un jugement C'est ça, c'est toujours ça la question. Mais les journalistes, quand je regarde les débats souvent, il y a quelques-uns qui osent poser ce genre de questions. Mais les trois tonnes qu'ils ont pris là, où sont les coupables Qui ils ont condamné devant vous Qu'ils ont amené à la maison centrale Je vous dis, les patrons eux-mêmes, ils sont dedans. C'est qu'il y a des Guinéens. Des, des patrons qui sont là, il y a des gens qui travaillent comme celui qui est à la marine, le, euh, le, le, le général qui est là-bas. Il fait son travail comme ça se doit, mais il va attraper. C'est les patrons eux-mêmes qui sont dedans. Les papas Fofana sont dedans. Les Ahmed Durak sont dedans. Dumouya lui-même, il est dedans. Mais ça va aller où À chaque fois, on vous a dit la dernière fois, ils ont pris un Nigérian avec un kilogramme ou deux kilogrammes. Vous avez vu le Nigérian en question A pire, vous voulez. C'est leur affaire, c'est leur business. Et tu entends des journalistes, tu as entendu euh, euh, la, la fille avec les, les yeux de, de, de crapaud, que Jarai, et Girassi, et le jeune Emmanuel, que non, que si on attrape, c'est qu'on lutte. Regardez-moi de telles bêtises. Que si on attrape, on lutte. Mais on vous pose la question qui ils ont condamné Qui ils ont condamné? Qui ils ont condamné. Ils ont pris trois tonnes. Qui On a arrêté devant les Guinéens. Voici les responsables. Non. On nous a montré des colis. Ils ont vidé tout. Mettre des poudres de manioc dedans. Aller brûler à Anta. Plein centre-ville. Je vous ai dit ici. Charles Roy complice de ça. Communiste de la justice. Plein centre-ville. Anta. Hein. Comment on peut brûler trois tonnes de cocaïne Trois tonnes. Et vous allez nous venir nous dire ici que non, on est en train de lutter. Où sont, les, où sont vraiment euh, les, les responsables? Donc arrêtez de nous fatiguer. Les gens que Dadis a maté ici, les personnes que Dadis a arrêté ici, les mêmes personnes sont là. On vous a parlé de Mamadi Kaba, qui était en, à la maison centrale, le grand de Doumbouya, qui est aujourd'hui quelque part en France, selon nos informations euh, nos informateurs. Mamadi Kaba est quelque part en France aujourd'hui. Un narco qui sort. En pleine journée, qui s'est évadé. Charles Wright n'a même pas pris de mesure de poursuite contre quelqu'un. Mais c'est incroyable. Et avec ça, on veut faire croire aux Guinéens qu'il y a justice dans ce pays. Bande de, bande de narco que vous êtes. Où est cette justice Mais quand il s'agit des de petits prisonniers qui s'évadent euh, euh, euh, dans nos prisons là-bas, là, tu entends Charles Wright. Oh, poursuite contre elle, poursuite contre elle pénitentiaire. Mais... Mamadi Kaba, un des grands barons de la drogue, qui s'est évadé. C'est vous-même qui l'avez pris, l'amener à l'hôpital. Il s'est évadé là-bas et il n'y a pas de poursuite. Hein? Non, Barry, Barry Mamad Alpha, vraiment, ils vont condamner quelqu'un. Toi-même, tu es dedans. Ça, c'est vrai. Moi, je vous ai toujours dit, c'est du tape à l'œil. Eh, l'armée la, guinéenne, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Pour nous, même si vous voulez rester au pouvoir pour 100 ans, mais tout ce qu'on vous demande, tant que ces bandits-là sont là, la Guinée n'ira nulle part. D'abord, les loyers, ça va augmenter. Ceux qui construisent les maisons des étages, ils viennent, ils prennent. Le loyer, ça ne va pas diminuer. Les propriétaires des maisons, les villas, si le, le, le fonctionnaire doit prendre eh, la villa à combien À 1 million ou 2 millions Les narcos viennent, ils prennent à 5 millions. C'est ce qui fait que la vie devient chère chez nous. Vous n'avez pas compris cela Et, et regardez aujourd'hui l'armée. Donc quand on vous dit vraiment de vous réveiller, l'armée guinéenne, c'est à cause de tout ça. Je vous ai dit que ce n'était pas le coup d'état de l'armée guinéenne. Vous-même, vous, vous n'allez jamais mettre un, un, un légionnaire, un bandit comme Mamadi Doumbouya. Regardez-le. Ce n'est pas une honte qu'un bandit pareil comme Mamadi soit à la tête de l'armée guinéenne, à la tête de ce pays. Donc, vous aussi, remuez-vous. Remuez-vous, on est fatigué. Regardez l'administration. Vous-même, les, les militaires, vous qui êtes payés cash là, vous attendez juste combien pour être payé. Vos conditions de vie avant le 5 septembre 2021 et maintenant, vous avez vu la différence. C'est tout le pays aujourd'hui. Vos proches, tout le monde, ça pleure partout aujourd'hui. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui va dire, non, ça va chez nous aujourd'hui. À cause de ces bandits. Vous savez que Mamadi est un tonneau vide. Il n'a pas étudié. Il n'a pas de relation, à part l'arrogance, la démagogie. Aller dans les mosquées, aller, c'est-à-dire tous ces projets qui sont là, aller se promener. Qu'est-ce que Mamadi peut apporter Donc, à un moment donné, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, euh, et... On comprend maintenant pourquoi le bandit, il va aller prier, il va aller à la Mecque, qu'il va aller faire Oumura. Je t'ai dit, maman, dit, toi tu vas aller dire quoi devant Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la reconnaissance. Il nous dit d'être de, de, reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala. Même envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, celui qui t'a lavé, qui t'a tout donné, tu étais dans la Légion, tu n'as pas fait de coup d'état. Tu n'as pas fait de coup d'état en France. Tu as les papiers français, tu n'as pas fait de coup d'état là-bas. Tu es venu en Guinée, celui qui t'a lavé, tu es devenu officier. Il t'a logé dans, à l'Andrea, te le terrain, maman dit. Tout ce que tu es en train de faire, tous ceux qui te disent, maman dit, que tu te Faut. maman dit, que Fouillé, fouillé, fouillé. Quand les gens aiment tellement se contredit entre eux là-bas, dans l'affaire de Dieu. Ce qui est arrivé à la Guinée là. C'est ça. Ça est dans le Coran. C'est pourquoi Allah nous a donné ce mot. C'est-à-dire ce trait de Mamadi. Lui-même aujourd'hui. Vous avez vu combien de bœufs ils ont tué. Combien de sacrifices sataniques. Pour que les Guinéens. Pour tuer les esprits des gens. Pour que les gens. Personne ne parle de lui. Mamadi. Il faut aller ton Umura. Moi-même, je me dis, hein, au fond, mon analyse, hein, je me dis, Mamadi, même veut qu'on lui fasse un coup d'État parce qu'il est fatigué. Walloy il a fait sortir autant d'argent. Plus de 30 millions qu'il a volé là-bas. Il a des maisons un peu partout, Dubaï. Mamadi, il se dit quoi aujourd'hui J'ai sauvé ma tête, on ne m'a pas attrapé, j'ai déjà tout eu. Walloy, Mamadi n'a plus envie. 14 000 Guinéens sans emploi. Il y a 4 000 et quelques à la fonction publique qui sont menacés encore. Le pays, économiquement, est à terre. Il n'y a plus de réserve. Au temps du président Fakonde, plus de six mois de réserve. Il n'y a plus rien. Le trésor public, rien. Vous, vous, vous les voyez en train de mendier actuellement. Même pour les élections. Le président Fakonde a organisé des élections. Sans l'aide de qui que ce soit. Donc c'est pour vous dire. Vous vous dites qu'il y a un gouvernement qui n'a rien fait. Le président Fakonde, avec des fonds propres, il a organisé des élections. Le pays était sur la voie de l'émergence. Tous les projets en cours, financés le président Fakonde. Vous, vous allez faire quoi C'est-à-dire votre coup d'état là. Hein? Quelles sont les raisons Si vous n'êtes pas que des bandits, des fainéants, des vauriens, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée Ne serait-ce que ruine et désolation chaque jour Toi, tu dis que tu vas aller faire Oumoura. Oumoura, tu vas dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala Toi, tu n'as jamais été reconnaissant envers ton bienfaiteur. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, Mamadi toi, tu vas aller dire quoi devant Dieu Tu es venu, on a vu ce qui s'est passé à Bambeto. Ce qui se passe dans le pays. L'humiliation. 42 généraux. Vous avez promis les véhicules neufs. Où ça est Des passeports diplomatiques. Où ça est Des postes dans l'administration. À part Amin. Hein? Quels sont les généraux que vous avez pris Vous pensez que vous allez encore... Tu, tu peux nous mentir, hein? mais tu ne peux pas mentir au Créateur. Allah même, c'est ce qui va venir. Donc, tu es en train de te tromper. Ton umura n'a pas de sens, maman dit. Moi, je me dis même que tu veux fuir. Tu veux que quand tu quittes, qu'il y ait un coup d'État, et là, directement, tu pars en France. Moi, c'est mon analyse. Voilà. Je me dis que toi-même, tu es fatigué aujourd'hui du pays. Tu veux que quelqu'un d'autre vienne faire le coup d'État, et ils vont dire, voilà, moi, je suis sauvé. Moi, je voulais bien faire, on m'a fait un coup d'État. Hein Donc, c'est ce que je me suis dit. Je me dis que le monsieur est fatigué. Il cherche, comme on appelle, une manière de, de s'enfuir. Il va dire, ah, vous avez vu, j'ai voulu bien faire, j'étais sur la bonne voie, voilà, ils sont venus. Bon, moi, c'est ça, maman dit. Tu veux fuir, maman dit. Toi-même, tu veux que oui, quand tu sors sur le ma paf, l'armée, quelqu'un déclenche pour dire, voilà, c'est fini, il faut rester là-bas. Eh, tu n'as pas été élu. Si ce n'est même pas L'armée parce que les gens ont peur. Sinon, si un groupe aujourd'hui décide de faire un coup d'État, c'est fini. Tout le peuple de Guinée va descendre. Tu vas, tu vas venir où Si un groupe se lève tout de suite là, déclenche quelque chose, c'est tout le peuple de Guinée qui va, de, qui va sortir. Tu vas venir où? Même la communauté internationale, personne ne va te soutenir. Moi, je me dis, tu es fatigué, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. La souffrance, la misère, tu n'as rien apporté au Guinéens. Parce que à ceux dont tu as donné de l'emploi. Sinon, la vie des Guinéens aujourd'hui, c'est autre chose. On a connu ici Ebola, Covid, les crises politiques, mais l'économie guinéenne, la croissance économique, tout le monde avait vu. L'argent était là. Le port de Conakry est devenu quoi aujourd'hui? Cimetière. Presque rien. À cause de vous, les incompétents, des tonovides, des arrogants. Si tu veux fuir, il faut fuir, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il a fait le coup d'état pour sauver sa tête. Il cherche des moyens maintenant pour fuir. Parce qu'il ne peut pas. C'est-à-dire, quand tu n'es pas au pouvoir, Dadi, ça m'a dit une fois, celui qui n'a jamais été au pouvoir et celui qui a été au pouvoir, c'est différent. Il ne pense pas de la même manière. Le type a peur aujourd'hui. Il ne dort plus. Il ne dort plus. Rien dans les caisses. Ils sont en train d'augmenter les impôts pour se faire de l'argent. Et c'est la population qui paye cash. Tout est cher. Même les diasporas. Avant, tu amenais tu, tu 100 dollars. Mais aujourd'hui, ça paye quoi? Tu payes un sac de riz à 300, 340. Il va rester combien? Les transports et tout. Tu es venu rendre la vie misérable. À part la démagogie. Oh, j'ai envoyé avion pour aller chercher tel. Oh, j'ai doté la Guinée d'un avion. Avion pour transporter vos cocaïnes. Et je vais dire aux Saoudiens... Le voyage du bandit Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite, s'il doit partir, s'il a le cœur de partir, vérifiez l'avion qu'il va prendre pour partir. Parce que, vous avez entendu, 1 tonne, 572 kg de cocaïne, ça tombe au bon moment. Voilà, ils ont une grande quantité actuellement. Maintenant, ils vont profiter pour mettre dans l'avion pour aller en Arabie Saoudite. Maintenant, ils vont venir nous dire qu'ils ont brûlé encore c'est cocaïne, non, c'est des poudres de manioc donc c'est pour vous dire les Saoudiens, faites beaucoup attention c'est l'occasion pour eux encore de faire entrer peut-être 500 kg lors de, de, de leur voyage parce qu'Ahmed Durak est dedans <rire> les papas vous et consorts donc quand on vous dit la Guinée est mal barrée on a affaire à des bandits, à des gangsters qui ont peur de quitter parce qu'ils savent, toutes ces bêtises qu'ils sont en train de faire, ça va les rattraper vous voyez les Ousmane Gawal Eux-mêmes, Ousmane Gawal a commencé à comprendre. Il est devenu revendeur de fagots de bois. Au moment que son, son patron, le poutchis, est en train de parler de reboisement, lui, il est en train de parler de la déforestation. Hein? Vous voyez Ousmane Gawal, lui, il veut nous dire aussi, il a des champs, que là, demain, les gens vont dire, ah, « Comment tu t'es enrichi Comment tu as fait pour avoir toutes ces fortunes Comment tu as fait acheter ?»« Non, je suis un homme d'affaires, je suis un entrepreneur, j'ai des champs. » J'ai des, des. Tu vois, non, j'ai fait l'élevage de poulets, tout ça. Parce que beaucoup en compris. Sinon, tout le reste, là, les diaspora là, eux, ils font sortir déjà leur argent. Ils font sortir leur argent par les marchés noirs aujourd'hui. Beaucoup ont fait déjà sorti leur argent. Donc qu'est-ce que vous allez nous dire Vous-même, vous savez que c'est déjà gâté. Il, faut, il suffit seulement des gens d'avoir le courage de tomba, vraiment pour nous débarrasser de ces bandits-là. Lui-même, il est fatigué. Wallah, Mamadi est fatigué. Ça, je vous jure. Mamadi est fatigué. Il ne peut pas. Tout ce que les gens disent, à deux ans, les trucs, là, Mamadi est fatigué. Mamadi cherche... Moi, je vous dis, c'est un gangster. Quelqu'un qui aime l'argent, le luxe, le pouvoir pareil, il n'aime pas. Il cherche maintenant à quitter. Il a eu l'argent. Il a volé plus de 30 millions de dollars à la présence. Ça, ça le suffit largement. Le petit temps qu'il a fait leur domaine de narco, là, ils ont fait rentrer beaucoup de colis donc, ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils veulent chercher maintenant à quitter, aller vivre à Dubaï. Sa fille Diaba, demandez, renseignez-vous très bien. Diaba a combien sur son compte en Suisse Vous allez comprendre encore. Vous savez, chaque fois quand je vous parle, eh, ici, je donne des infos. Les gens vont dire, « Ah oh non, Damaro, ce n'est pas vrai, c'est rentré. » Demandez la fille de Dumbuya a combien sur son compte en Suisse Vous allez comprendre. Je vous ai parlé encore du domicile du frère de feu Ahmed Sekoutoury, qu'il avait acheté, il y, a, il y a plus de six mois, je vous avais parlé de ça. Vous voyez, les médias sont en train de parler de ça. 3 millions de dollars, je vous avais parlé. Presque 30 milliards. On nous parle de personnalisation, on nous parle de corruption, on nous parle de criat. Je vous ai dit, c'est du tape à l'œil. On a affaire à des bandits, à des gangsters. Aujourd'hui, vous voyez les gens sont en train de parler. La maison, c'est pour Doumbouya. Lui seul, 3 millions de dollars. Il a donné ça à la famille, le frère de feu Ahmed Sekou Et après, on est en train de humilier les docteurs Djané. humilier les Oye Gilavogi qui ont construit des mosquées dans ce pays. Et vous pensez que Allah Subhanahu Wa Taala, Dieu, va avoir pitié de nous C'est pourquoi eux-mêmes ils sont paniqués, ils sont en train de dire aux imams, eh oh, oh, doua moube, imame, oh, Et vous êtes là en train de de de, de, de gaspiller vos salives. C'est ce qui est dans le Coran. Dieu n'a jamais dit de faire le mal. Le Coran dit de faire du bien. Nulle part dans le Coran, on dit qu'il faut faire le mal. Tout ce qui est dit dans le Coran, c'est de faire du bien. Même quand tu veux faire sacrifice, qu'il soit musulman ou non-musulman, on te dit de faire du bien. Alors, quelqu'un qui fait le mal, on va le soutenir. Pourquoi? Allah n'a jamais nulle part dans le courant. Quand j'entends des gens, Alali, Alali. Et j'entends des supporters, euh, des supporters du CNRB, Il y a un qui est flanqué ici au, euh, à Washington. Je ne vais même pas dire son nom. Pour lui donner de la valeur. Il va faire une vidéo de mensonge, « euh, Pourquoi les jeunes de Cancan, que vous êtes comme ça, nanani nanana, euh, que c'est autant de Alpha Condé. Que quelqu'un avait dit que c'est Dieu qui donne le courant. Tellement que c'est un menteur. Je ne vais pas dire ton nom. Mais tu me suis. Tu as tout fait pour que nous devenions des amis. J'ai dit non. Moi, je, je ne perds pas mon temps avec des ignorants. Tu étais membre du, de l'UFDG. Tu es sorti ici. Tu as insulté les gens de l'UFDG. Tu as parlé de l'affaire d'ethno. Toi, qu'est-ce que tu vas venir nous dire? Si vous n'êtes pas des ethnos derrière Dumbuya. Tu étais membre de l'UFDG à d'ici. Mais aujourd'hui, c'est toi qui insultes et la cellule c'est vous qui insultez aujourd'hui. Pourtant, tu étais membre de l'UFDG. Toi, tu viens mentir devant tout le monde. Ta vidéo, même mettre ça, je te donne de la valeur. Que non, c'est autant d'Alpha Condé que les sages ont dit qu'au courant, affaire de courant, c'est Dieu. C'est autant de Dumbuya là. Les vieux escrocs là. Dont j'avais publié sa, leur photo là. C'est eux qui ont dit aux jeunes de Cancan, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas autant du président Alpha Condé. De... Le président Alpha Condé, il y a leur centrale. Qui est en construction. On ne sait pas. Avec les bandits, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce central thermique? Et ils ont donné des groupes. Tu viens te flanquer pour raconter des contre-vérités. Que non, c'est autant d'Alpha Condé. Que les vieux ont dit là-bas. Que c'est Dieu. Que donc d'accepter. Moi, je te dis, je ne dirai pas ton nom. Tu as tout fait. Tu as tout fait pour que nous soyons des amis. Je dis, moi, je ne deviens pas des amis avec et, et, des gens qui ne, qui ne se respectent pas. Qui n'ont pas de conviction. Tu étais dans l'UFDG. Parce que tu étais, tu voulais tout, ta, tout avoir. Tu as quitté là-bas. Tu es venu t'asseoir devant tout le monde. Les traiter de tout. Aujourd'hui, c'est toi encore tu te flanques devant nous, Connor, avec des mensonges. Tu penses que nous, on va te donner de la valeur. Tu penses que moi, tu vas m'attaquer. Je vais dire ton nom. Et comme ça, ils vont dire, euh, il fatigue de moi. Ma... Non, non, non. Moi, je ne te considère même pas. Parce que tu n'es même pas intelligent. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Voilà. Donc, la famille, c'est un peu cela. Merci à tout le monde. Et... Kala nous sauve. Kala nous aide. La Guinée est mal barrée. Nous sommes face à des poutistes narcos. Qui ont détruit ce pays. Voilà. Bala Samoura qui est de l'autre côté de Cancan. -Can, en train de traumatiser les gens. Parce que la honte, les critiques, ça vient de partout. C'est de venir mentir sur Alia. Et je vous dis. Je sais où se trouve Alia. Eux, ils savent où se trouve Alia. Mais je ne vais pas le dire ici. Quand je vous avais parlé... C'est bien vrai que oui, on l'avait envoyé à Soronconé. ils l'ont déplacé. Parce que les petits de Alia, ils disent qu'ils ne vont pas laisser leurs grands dans leurs mains, qu'ils viendront chercher Alia. Donc c'est pourquoi, lorsque nous avons donné l'info, et les bandits, ils l'ont déplacé. Maintenant, avec ce qui se passe à Kankan, parce que c'est des tonneaux vides, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Les deux autres qui sont en train de faire, maintenant tout le monde, on les critique. Il faut trouver un prétexte pour dire les drones, nanani, nanana, c'était pour Alia. Pourtant, ils sont rentrés dans les maisons. Pourquoi ils ne sont pas restés à Soronconi Pourquoi ils ne sont pas restés hors de la ville Pourquoi c'est dans les maisons, dans les familles Donc, c'est pour vous dire, c'est des menteurs. C'est du tape à l'œil. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est...